Un homme demanda à Socrate, « Savez-vous ce que votre ami m'a dit sur vous ?»« Attendez, l'arrêta Socrate, avant de dire quoi que ce soit, passez-le au crible de trois tamis. »« Trois tamis ?»« Oui. D'abord à travers le tamis de la vérité. »« Es-tu sûr que c'est vrai ?»« Non, je viens de l'entendre. »« Vous ne savez donc pas si c'est vrai ou non. Ensuite nous passons au crible le deuxième tamis, le tamis de la gentillesse. Voulez-vous dire quelque chose de gentil Non, au contraire. Alors, continua Socrate, tu vas dire quelque chose de mal, mais tu n'es même pas sûr que ce soit vrai. Essayons le troisième tamis, le tamis du bénéfice. Ai-je vraiment besoin d'entendre ce que tu veux dire Non, ce n'est pas nécessaire. Ainsi Conclut Socrate, dans ce que vous voulez dire, il n'y a ni vérité, ni bonté, ni avantage. Pourquoi alors parler